Lorsque j'étais toi, j'étais censée s'enquête du « moi » dans mon inconscient. J'étais en quête de ce que tu as peur aujourd'hui de regarder, toi. Fallait donc que j'apprenne à nager pour avoir la volonté de plonger et le courage d'aller toucher le fond de l'abîme pour découvrir le « moi ». J'étais toi, j'étais plus moi, bien évidemment. Mon existence était rythmée au son des battements de ton cœur en recherche perpétuelle de lui plaire ou du moins plaire à ton égo. Je me mettais du fond de teint pour masquer mes imperfections et que tu me trouves toujours à ta convenance. Que ton regard ne se détourne jamais de moi, enfin que ton amour me soit éternel. Pourtant, dame nature me rayonnait si bien à me rendre aveugle pour le voir, car je me délaissais dans la peur de la solitude sur ton regard inoptisant. Tes défauts étaient pour moi des qualités, tes qualités des perfections. Je n'arrivais pas à te repousser tellement tu m'envoûtais comme ces sorciers aux pratiques étranges. C'est obstrué par ton esthétique et ta notoriété que même ma langue savourait tes bêtises. Avant j'étais toi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui je regarde mon moi grâce à toi, car ma différence est un héritage à qui m'est refoulé à cause de mon ignorance. Et maintenant je la savoure en courant tous les jours vers cet amour Car mes ancêtres se sont battus pour que je puisse enlever ces chaînes Pour pouvoir jouir de ma liberté Et vivre cette vie dans laquelle tu essaies de survivre sans vivre Pour prouver ton existence Aujourd'hui, je suis ce que tu n'es pas Et dans le moi n'est plus le toi Tu diras de moi, tu es bizarre Fort heureusement, car si ce n'était pas le cas, tu n'existerais pas il te viendra à l'esprit que j'ai changé. Or, oh, c'est à nouveau ton ego qui parle à la place de ton cœur, car il aimerait que je reste en sa possession. Alors, peu à peu, tu me mettras en isolement. Parce que je ne serai plus ton esclave. Et j'espère ne pas être l'esclave du moi. Puisque, tout comme je ne t'appartiens pas, je ne m'appartiens pas non plus.